Claire Claire Quoi Viens voir yeah. Dépêche-toi Oh putain Oh putain Qu'est-ce que c'est que cette merde ça va pas, t'es malade, Tu vas même pas ça moi Tu sais que si on se fait choper avec ça, on est mort Mais qu'est-ce qu'on fait On s'en fout, on le brûle Non mais attends, mais attends non. Attends Bon, qu'est-ce qu'on fait Parce que le brûler, c'est vraiment une idée de merde. Hein. Moi je pense qu'on devrait le garder. Tu te fous de ma gueule Non, on le garde pas On sait ce qui est arrivé au dernier, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot Je Connais pas. Et ça y est, arrête ta parano là. Tu sais très bien que Nicolas Hulot, c'est le dernier qui a porté une éco-cup. Et on sait ce qui est arrivé, c'était pas joli. Hein. Pourtant, elle avait de belles valeurs l'écologie, le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, mais ça a jamais existé. Tu m'énerves avec ça, putain. Et t'en as pas marre de vivre dans ce monde là T'en as pas marre de vivre ou où... Les produits qu'on mange c'est emballé bourré de pesticides T'en as pas marre de que tout le monde contrôle tes faits et gestes Tu peux même pas manger une, une carotte de ton jardin Je m'en fous moi j'ai toujours vécu comme ça on va pas crever la planète non plus toi tu veux rien changer hein Putain je vais me coucher Je le Les OGM du jour. Ah parfait. Merci. Oui, y en a comme d'habitude, hein Oui. Bonne journée. Bonne journée. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Je crois que t'as raison, les il faut le garder. Ça y est, tu te es à l'écologie vise <rire> pas non plus. Non, mais je sais pas, enfin. faut qu'on en fasse quelque chose, il n'est pas arrivé chez nous par hasard. Ouais. T'as bien raison. Tiens. Merci. Cache-toi! Mmh. Cache-toi! Oui, oui, oui, oui, C'est quoi oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, le le